Bienvenue au parc ornithologique des oiseaux du marais poitevin. de Vin. Alors, ce matin, on va aller nourrir les oiseaux du parc ornithologique. On a 400 individus, 70 espèces d'oiseaux qui nous attendent ce matin. Donc, j'ai besoin de manœuvres et d'un petit coup de main pour aller nourrir tout ce petit monde. Si vous êtes motivé pour me donner un coup de main, ce serait le bienvenu.